Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous se manif bien sur le jour pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, les amis, on est sur Si Aria. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit là. Si ou Si Aria, comme ça, mais bon. Dans tous les cas, aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation du serveur de mon euh, ami qui fait les, euh, les miniatures de mes vidéos. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il s'appelle Facto, la grosse merde. Et en gros, aujourd'hui, il m'a dit Ouais, Icons, je fais tes miniatures depuis un bon moment euh, gratuitement. Euh, et à moins tu fasses une petite présentation de mon serveur. Et J'ai fait Ouais, mais il faut pas que ce soit de la merde. Et finalement, c'est de la merde, les gars. On va pas se mentir, c'est de la grosse merde. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Il fait son serveur avec Skinet, qui est un autre YouTuber, Donc, euh, je pense que vous connaissez tous. Et euh, si vous le connaissez pas, ben, vous allez sur sa chaîne et vous allez savoir c'est qui. <rire> donc aujourd'hui, je vais vous présenter le serveur. Mais je vais pas vous présenter le serveur comme tout le monde vous le présente. Je vais pas faire une présentation complète du serveur. Je vais juste vous dire. Les trucs que moi je trouve intéressants et puis euh, pourquoi vous devriez rejoindre. Donc déjà les amis, euh, nous pouvons voir qu'il y a pas mal de trucs qui sont intéressants comme les métiers. Euh, comme vous pouvez voir ici, vous avez des métiers. Comme j'ai dit, euh, à chaque fois qu'il qu y a des métiers sur un serveur depuis que je joue à Pixel, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça donne un challenge, tu dois être le premier tout. Il y a un casino de merde, ben, ça on s'en fout, on va pas on va se mentir. On va faire slash menu, je crois que c'est la commande. Et je vais vous montrer un truc qui est plutôt intéressant. Donc euh, où est-ce qu'il est le truc intéressant Les tournois. Ah ouais, slash tournoi. Donc en gros, il y a un système de tournoi sur le serveur pour les joueurs qui, aiment, qui adorent miner. Donc euh, j'imagine qu'il va y avoir un anti-extrait ou quoi, mais en gros, il y a, le lundi, il y a un tournoi de minage. Donc le premier, la première personne qui mine le plus de blocs euh, gagne certaines certains récompenses. La personne qui tue le plus de mobs gagne certaines récompenses. Et ainsi de suite, c'est les deux tournois qu'il y a chaque semaine. Donc il y en a un le lundi, un le jeudi et un le mardi et un le vendredi pour les farming. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais, c'est pas tout ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un truc qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils ont créé leur propre bot Discord. Donc, lorsque vous êtes dans une faction, vous connectez votre faction au bot Discord. Donc, il y a un tuto dans le Discord du serveur, mais vous pouvez avoir un bot Discord sur votre Discord à vous. Ok, écoutez ça. Donc, en gros, si par exemple, vous êtes dans une faction, par exemple, on va dire, on est dans la faction Robert. et bien, Robert, il, a un, il crée un Discord pour sa faction et tout, pour, pour être à fond dedans. Il peut connecter... Le bot Discord du serveur a un Discord sur son serveur à lui. Donc, euh, le serveur ici, il y, a un, euh, y a un, un bot. Tu le rejoins ton Discord et tu peux avoir tous les messages du FC. Donc, par exemple, tous les messages, tu sais, quand vous parlez dans le, dans le chat faction, ça va directement dans un channel sur votre Discord. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut qui parle à quelqu'un, par exemple, euh, je sais pas, euh, Robert1, il dit à Robert2, ouais, gros, on se fait raid. Ben, dans le Discord, ça apparaît à tout le monde. Oh oui. Donc c'est plutôt intéressant, c est, c est, vous pouvez avoir contact avec votre faction en étant hors du serveur, mais eux sont au serveur, donc ça c'est plutôt cool. Il y a plusieurs upgrades aussi, euh, comme vous pouvez voir, vous pouvez améliorer votre euh, nombre de dégâts, votre euh, armure, donc la résistance que vous faites, et bien sûr le nombre de euh, dégâts encaissés dans vos claims. Vous avez plusieurs upgrades aussi, contre le, comme la taille du coffre de faction, la banque ATNT, le power, la, la, la redstone... Euh, elle en, elle en peut, hein Red, Redstone de destruction empêche le de détruire votre redstone, ouais bon ça c'est de la merde, des warps de l'expérience de la vitesse bon vol. Donc vous avez des warps que vous pouvez configurer en faisant f warp vous allez pouvoir être TP à plusieurs de vos claims. Donc par exemple si vous avez une farm dans de, vos claims ennemis, vous pouvez faire ça euh, dans des claims ennemis. Dans vos claims à vous mais qui sont loin de votre base principale, vous pouvez vous téléporter ainsi sans laisser des hommes. Donc ça vous fait plus de place pour laisser vos hommes. Il y a bien sûr un système de classement, euh, donc euh, voilà. Ça marche avec les émeraudes, comme sur K-Faction, donc vous avez juste à euh, farmer les émeraudes, lorsque les émeraudes vous les avez, vous pouvez les échanger. Euh, donc, euh, ensuite il y a des jobs comme je vous ai parlé avant, donc il y a 5, euh, 5 jobs, donc mineur, farmer, hunter, fisherman et enchanteur. Euh, il y a un shop euh, de récompense, donc vous avez des tokens à chaque fois et vous avez un shop, malheureusement je ne suis pas sur le bon serveur. Ensuite, les amis, euh, nous avons euh, des sacs à dos. Donc, c'est plutôt cool. C'est comme sur Apexel pour ceux qui jouent. Donc, vous avez des sacs à dos de différents types. Donc, par exemple, j'ouvre le sac à dos, ça me donne un truc. Si je meurs avec les items qui contient dedans et le sac à dos, il meurt avec moi, quoi. Il euh, y a une armure de farm. Donc, elle est obtenable avec du tissu. Le tissu est obtenable sur les vaches et les lapins à 10% de drop. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Je trouve que ont... C'est comme un nouveau drop sur les euh, sur les mobs. C'est plutôt cool. Et l'armure de farm vous donne des effets comme speed 3 sur les bots, fire résistance astre 2 et euh, Résistance. Je reviens, méchant, il euh, y a un intrus dans ma maison, je vais me faire tuer. Ok, euh, je me suis fait tuer par l'intrus. Donc ensuite, il y a un truc qui est plutôt intéressant, donc je vais vous le montrer vite fait. Euh, donc vous pouvez avoir euh, certains euh, euh, trucs comme ça, attends, je vais vous montrer vite fait. Donc par exemple, si je mets euh, masse de sable dans mon inventaire, donc euh, voilà, comme ça, et je fais slash mur, je peux mettre tout dedans, et ça va me donner des blocs, voilà. Comme là vous voyez j'ai 360 sable donc en mettant du sable ça a des, ça réduit euh, le truc comme vous voyez 129 129 Ensuite, ça a des, ça a réduit à chaque fois pour l'instant comme vous pouvez voir c'est bugué mais en gros vous pouvez faire des murs et c'est plutôt intéressant vous pouvez aussi faire des murs de fer à ce que j'ai compris le fer c'est super résistable c'est un peu comme euh, l'endstone et tout euh, et ensuite, il y a, bon, okay, on ne va, va pas se mentir, il y a un casino comme toujours Coin flip, roulette et jackpot Et il y a le système d'investissement que je ne sais pas pourquoi Mais tous les serveurs font ça en ce moment de l'investissement euh, Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu ce qui est intéressant là-dedans Mais bon, un, token de, un jeton de téléportation, donc vous pouvez voir comment crafter chaque, tous les items Donc il y a aussi des euh, jetons de téléportation, vous pouvez voir comment il se craft La hout du fermier et euh, le hammer, donc c'est ce, un hammer qui casse 3 par 3 Vous avez aussi plusieurs euh, fruits qui vous donnent des, des trucs Donc pommes de résistance, pain de haste, fire résistance, patate et tout ça Tout est là Et ça aussi sont son, son dans le wiki Malheureusement je suis pas sur le bon serveur parce que... Bah, je, je sais pas, ça buggait en fait. Ma version de Minecraft est pas bonne. Vous avez aussi l'arc euh, d'Apollon. Donc, l'arc d'Apollon, il vous tire du 3 flèches par 3 flèches. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je trouve ça intéressant les serveurs comme ça en Vanilla qui euh, donnent énormément de nouveautés euh, du type. Donc, moi, je, personnellement, je trouve ça euh, vachement intéressant. Ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre Bon, je vais vous montrer l'endroit pour les caisses, mais on s'en fout, on s'en fout. Mais complètement. Je vais vous montrer surtout le shop, donc je sais pas c'est où déjà... Euh... Attends, shop, je crois, ou non, c'est, ouais, c'est ça. Donc pour en gros, ici, vous venez ici et vous avez tous les PNJs que vous pouvez euh, échanger. Donc comme vous voyez, la farm, l'agriculteur, c'est exactement comme sur K-Faction, les amis. Vous farmez l'émeraude, vous obtenez des émeraudes, vous les échangez dans le classement et vous êtes premier du euh, classement. Je sais pas qu'est-ce qu'il a gagné au premier du, fax... du, euh, du classement, je vais pas vous mentir... Euh j'ai un peu la flemme de demander mais bon <rire> on s'en fout il y a toujours des récompenses je sais pas si je vous le dirai dans la description ou dans les commentaires si c'est euh, c'est quoi qu y a si c'est de l'argent paypal ou quoi je ne sais pas du tout euh, le premier gang quoi on va demander on va les demander gentiment hein, parce que on est des mecs de type gentil. Et euh, voilà. Je voulais quand même vous dire quelques informations à propos du serveur, les amis. Le serveur va ouvrir demain. Donc, ben, pour vous, c'est ce soir. Donc, il va ouvrir ce soir le 7 décembre à, euh, je ne sais plus quelle heure, 15h, je crois, ou 16h. Je ne sais plus, mais je suis un nouveau attardé Donc, je vais vous le mettre dans le titre. Donc, aussi, dernier truc euh, avant qu'on se laisse, mes chers copains de l'Internet. Euh, je sais que ce serveur-là tient beaucoup à Skines euh, parce que Skines a eu des mésaventures avec d'autres créateurs de d'autres serveurs avant, et s'est fait pas mal arnaquer et tout, et ça me fait vraiment plaisir de le présenter gratuitement aujourd'hui, parce que ben, je le considère comme un ami, et même chose pour Farto, donc ça me ferait vraiment plaisir, même si le serveur, vous je l'ai mal présenté ou quoi, venez donner une chance au serveur, les amis, il mérite vraiment d'avoir sa chance, et puis euh, c'est deux personnes que j'adore très bien, et je suis sûr que s'il y a des problèmes ou des bugs ou quoi, ils vont essayer de faire le le plus possible pour vous... Euh régler les soucis que vous avez et essayer de proposer un bon serveur j'ai confiance en eux et puis je supporte à 100% leur projet sur ce les amis je vous embrasse je vous dis à ce soir je vais sûrement faire un live d'ouverture du serveur ou un peu plus tard dans la soirée on va commencer un petit let's play je crois où ce qu'on va essayer de farmer les métiers euh, et tout ça là le gagner le casino et voler le casino ce serait pas mal aussi sur ce je vous aime les amis c'est icons et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ciao ciao